Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir 3 erreurs à ne surtout pas faire quand on est investisseur des NFT. Si vous voulez devenir un trader des NFT, il y a des erreurs de base à ne pas commettre. Mais avant de continuer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne et de liker cette vidéo. Erreur numéro 1 Acheter des NFT peu chers si vous voulez vraiment tenter votre chance avec les NFT, ne gaspillez pas votre argent sur des NFT à bas prix. Les NFT les plus populaires ont des prix exorbitants, ce qui incite les débutants à chercher des NFT plus abordables. Cependant, en achetant bon nombre de ces NFT, vous risquez de ne pas trouver d'acheteurs. Choisir les bons NFT est une tâche difficile. Mais des sites comme NFTCalendar.io liste des collections d'NFT à venir afin que vous puissiez faire partie des premiers acheteurs au prix d'émission. Ainsi, vous aurez plus de chances de les revendre plus cher. Erreur numéro 2. Achetez des NFT peu liquides. Même si une collection d'NFT semble intéressante, il se peut qu'elle n'attire personne. Si une collection dans laquelle vous avez investi reçoit peu d'attention, vous vous retrouverez avec des NFT que personne n'achètera, même si leur prix baisse. Il est également possible que vous ayez choisi d'acheter un projet de collection rare et que le prix planché ait considérablement augmenté après votre achat mais que vous ne puissiez toujours pas vendre votre NFT pour un montant raisonnable. Vous serez peut-être obligé de baisser votre prix de vente, peut-être en vous rapprochant de votre prix d'achat afin de trouver un acheteur le plus rapidement possible. Erreur numéro 3. Avoir une vision à court terme. Le trading des NFT peut être très difficile. Les opérations d'achat et de vente rapides n'ont en général lieu qu'après l'émission d'une nouvelle collection. Il faudra donc être patient. Considérez un NFT comme un investissement à long terme si vous avez confiance en votre investissement. Chaque NFT est unique et peut être la clé de votre succès. Une seule énorme vente peut combler plusieurs fois vos pertes de plusieurs années sur ce marché.